Moi, ce que je pense, d'une façon générale, c'est que c'est le, le monde masculin a construit le monde euh, tel qu'il est aujourd'hui. Le féminin était relégué, très relégué, au plan de la planète. La femme est reléguée au plan de la planète, complètement. Où qu'on aille, euh, la femme... Alors, il y a eu en Occident tout un mouvement, évidemment, de revendication des femmes pour avoir être reconnue quand même dans, dans ce monde masculin. Et, euh, et je crois que la première chose, c'est vraiment de comprendre que, que le féminin est porteur d'espoir. Pour moi, c'est ça. Et quand j'étais au Sahel, j'ai travaillé beaucoup au Sahel, c'est-à-dire que dans les, dans, les, dans les endroits où la vie est très, très difficile, sans les femmes, tout se serait effondré. C'est elle qui se lève le matin pour aller chercher l'eau, alliéter les enfants, faire cuire le peu qu'il y a. Et toute la journée, c'est besogneuse comme c'est pas possible. Quoi. Pendant ce temps-là, monsieur se parade, euh, voilà, etc. Donc il y, a, il y a, à mon avis, euh, je milite, mais vraiment, vraiment, pour, pour, que, pour que cette énergie féminine qui est en train de naître un petit peu partout puisse être reconnue et soutenue. Voilà, je pense que ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter d'éduquer les enfants dans la compétitivité. Il faut app apprendre aux enfants la solidarité. Et là aussi, le rapport masculin-féminin comme les deux éléments constitutifs d'un tout, et non pas l'un subordonné à l'autre. Parce que aucun de nous, sauf si on est cloné, aucun de nous n'existerait sans le féminin et le masculin. C'est les deux énergies. Moi je reconnais, je suis un homme, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, euh, mais j'ai aussi euh, mon féminin, et je suis très content de ce féminin, mais sans ambiguïté, hein, je suis vraiment un homme. Je veux faire ce clivage homme-femme et, et, et, et séparer les deux, euh, c'est une erreur. Il y, a, il y a du masculin dans le féminin, il y a du féminin dans le masculin, et tout ça doit constituer le, la seule et même énergie créatrice. Et Je dirais même que le féminin a en, en quelque sorte une sorte d'importance. Parce que, je vais dire des choses absurdes, mais si un enfant, euh, à sa naissance, quand il est tout petit, il a besoin euh, plus de sa mère que de son père. Son père peut disparaître, ça n'a pas les mêmes conséquences. Moi j'en étais jaloux d'ailleurs, moi j'ai eu des enfants, j'étais un peu jaloux de me dire, bon il y a, y a la fusion féminine, la femme avec l'enfant, il y, y a cette fusion, et on se sent presque euh, subsidiaire, sub sub sub sub contingent presque en trop quelquefois. Donc il y a, il y a quelque chose à faire euh, au niveau de ce rééquilibrage, l'éducation des enfants, non pas la compétitivité, mais la solidarité, la complémentarité, le rapport féminin-masculin dans l'équilibre en général, et puis une humanité qui quand même devienne un peu intelligente, parce qu'elle ne l'est pas. Et je pense que c'est le, le début de... Euh, l'éducation peut être le début d'un changement de perception et de vision.